Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, Olga Bani, votre consultante business. Les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer un portefeuille Tross Wallet. L'avantage de Tross Wallet ici est que vous pouvez y stocker toutes vos crypto-monnaies et vous pouvez facilement changer une crypto-monnaie contre une autre sans besoin de passer par les exchanges comme Binance où vous allez avoir besoin peut-être de créer un compte vérifié et passer les cartes d'identité et tout le reste. Là, il n'y a pas tout ce tralala au niveau des, des portefeuilles décentralisés comme Tross Wallet. Alors avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais t'inviter à t'abonner. N'oublie pas de cliquer sur la cloche notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Mais alors si tu es déjà abonné, alors pour me remercier, je vais juste t'inviter à partager cette vidéo avec un de tes amis ou bien ton groupe d'amis ou tes filles. Pour créer un portefeuille, trois toilettes, les amis, tout simplement, vous allez aller dans Play Store, vous tapez trois toilettes comme vous voyez là. Ensuite, vous allez télécharger trois toilettes. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, on va simplement passer à l'étape de la création euh, du compte. Donc, vous allez cliquer sur Ouvrir, sur Créer un nouveau portefeuille. Vous cliquez sur J'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation. bon Vous cliquez sur Continuer. On va vous demander de créer un. Euh, un code d'accès, euh, passez à l'étape pour sauvegarder votre phrase nautique. C'est un une phrase à 12 mots. Voilà. Vous devriez la garder minutieusement. Ces 12 mots-là permettront de récupérer votre compte. Alors, si vous les perdez, vous perdez votre argent, tout simplement. Alors, vous cliquez sur « Je comprends ». Voilà, je comprends que si je perds mes mots de récupération, je ne serai pas en mesure d'accéder à mon portefeuille. Voilà, dès que vous cochez, vous cliquez sur « Continuer ». Normalement, l'écran devient noir. Voilà, Assez ici, l'écran devient noir pour cacher. Lorsque c'est fait, vous validez. Et voilà, vous vous retrouvez. C'est terminé. Vous êtes dans votre portefeuille. Alors, les amis, comme vous allez le constater, <coughs> excusez-moi, voilà, vous remarquerez que vous avez ici quelques, quelques cryptos. Maintenant, comment rajouter plus de cryptos dans votre portefeuille C'est très simple. Vous allez simplement venir cliquer ici. Voilà, vous cliquez là. Et toutes les cryptos que vous voulez voir apparaître, il suffit simplement de les cocher. Voyez, vous les cochez simplement. Et vous allez les voir apparaître dans votre portefeuille. Donc, si on revient là, vous remarquerez que voilà, vous avez plus de crypto dans votre portefeuille. Un autre avantage de Tross Wallet, c'est que Tross Wallet vous permet de créer d'autres portefeuilles. C'est-à-dire quoi Vous pouvez avoir un portefeuille que vous allez appeler investissement permanent. Vous pouvez avoir un portefeuille spécialement pour vos airdrops. Vous pouvez avoir un wallet spécialement pour les shitcoins, pour les investissements à long terme. En fait, vous pouvez créer X portefeuilles à votre convenance. On ne met pas tous les œufs dans un même panier, donc c'est assez important de diversifier les portefeuilles. Donc, pour ajouter un nouveau portefeuille, voilà, c'est très simple, vous venez dans paramètres. Voilà, dans paramètres, ensuite, vous sélectionnez euh, portefeuille, c'est le tout, le tout premier là en haut, voilà, portefeuille. Et ensuite, vous cliquez sur le petit plus là, pour ajouter... Un nouveau portefeuille donc moi je vais rentrer en arrière voilà et les portefeuilles seront listés à ce, à ce niveau si vous pouvez les euh, renommer voilà vous voyez vous pouvez renommer le portefeuille si vous le voulez donc si je veux l'appeler ici par exemple euh, euh, airdrop je peux l'appeler airdrop vous voyez voilà donc tout simplement voyez et vous, vous, vous alignez comme ça vos différents portefeuilles. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de changer des devise. Pour changer de devise, vous venez simplement aussi dans les paramètres, vous sélectionnez « Préférences » et ensuite, vous sélectionnez la devise si vous voulez mettre l'euro, le dollar, le, le CFA vous pouvez sélectionner la devise à votre convenance à ce niveau des préférences alors les amis j'espère que vous avez aimé la vidéo pour ceux là qui ne savent pas comment acheter et vendre les crypto-monnaies ou alors vous cherchez une plateforme fiable pour échanger vos cryptos contre du CFA ou vous avez du CFA vous voulez de la crypto voilà je vous invite à faire vos achats sur Exchange Cameroun je prendrai soin de vous laisser le lien en description de la vidéo et pour ceux là qui font des qui ont des Paypal et ne savent pas comment changer des Paypal et oui Olga Ambani aussi rachète vos Paypal et vend des Paypal donc n'hésitez surtout si pas à contacter le numéro WhatsApp en description de la vidéo pour toutes vos commandes, pour toutes vos questions, pour toutes vos préoccupations et pour tous vos rendez-vous voilà on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo likez, partagez et laissez mon commentaire ciao ciao